Euh, bonjour à tous, merci d'être venu à mon talk qui s'intitule les phoques au secours de baleines. Alors c'était pas vraiment un jeu de piste, hein. je pense que la baleine tout le monde avait compris que ça allait être docker. Et donc du coup je vais vous présenter euh, le phoque, donc euh, Podman. Euh, me concernant, donc, je suis Benjamin Bouilloum, je suis consultant chez Intech euh, ici au Luxembourg et vous, vous pouvez me trouver sur Twitter, at euh, Et avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer. J'ai fait beaucoup trop de conférences et notamment des tools in action qui commençaient par « vous allez l'installer en production demain ». Moi je vais pas vous dire de le faire. Je pense être assez pragmatique pour vous dire qu'on ne peut pas remplacer un outil de prod sans raison du jour au lendemain. Je ne vais pas non plus vous demander de désinstaller Docker de vos machines, parce que Docker c'est un outil qui fait quand même bien le travail. Mais en fait, l'idée ici c'est de vous présenter un concurrent parmi d'autres, de pouvoir le comparer à Docker et de faire un petit point sur pourquoi la concurrence c'est quand même bien dans les écosystèmes technologiques. Et on va discuter un peu de tout ça. Donc Podman qu'est-ce que c'est euh, c'est un outil, évidemment. Euh, et pourquoi on... ça parle de phoque Parce qu'en fait, un groupe de phoque, en anglais, ça s'appelle un pod, d'où podman. Voilà, tout simplement. Donc Ponal, c'est un outil qui permet de jouer avec des conteneurs, et un peu plus, on va voir ça ensemble. C'est un outil qui est open source, qui a été écrit en Go, euh, qui est majoritairement maintenu par Red Hat et CoreOS, et qui est disponible sur toute distribution Linux assez classique. Je pense pas que ça marche sur Mac. Et avant de commencer, avant de parler de Podman, on va faire quelques rappels euh, au niveau de Docker. Est-ce que vous utilisez tout, à peu près tous Docker dans la salle Qui utilise Docker dans la salle En production, pour du perso, vous avez au moins démarré une command line Docker Ouais, bon, une grosse majorité quand même. Donc moi aussi, j'utilise Docker euh, avec ma, ma machine Fedora euh, avec GNOME. Parce qu'évidemment, euh, tous les ans, c'est euh, l'année de la, du desktop Linux. Bon, c'est une blague perso, mais ceux qui la comprendront, la comprendront. Hop là. Donc, faisons quelques commandes Docker. Ah, oh, il est chiant. Il a sûrement fait, a sûrement fait exprès. <rire> je, je suis désolé. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, faisons quelques commandes Docker. Pour gagner du temps, je vais juste copier-coller cette ligne-là. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette commande line Docker je lance un conteneur qui va s'appeler HTTPD, qui va exposer le port 8080 -80 de ma machine en utilisant le port 80 du conteneur. Et euh, je vais me baser sur l'image HTTPD qu'on peut trouver sur Docker Hub. Voilà, ça m'a démarré un conteneur. Donc, du coup, si je fais Docker container. Il faut que je l'apprenne à écrire un petit peu. Docker container ls, on a bien ici un conteneur qui tourne. Je vais pouvoir faire un curl localhost 2.8080. Normalement, c'est HTTPD qui va me répondre, donc euh, it works. Donc, tout va bien. Et euh, donc voilà, on va pouvoir aller voir les logs si on a envie. Donc les logs sont bien là et on peut aller faire le Docker Inspect pour récupérer toutes les informations de notre conteneur. Je pense que des commandes vous avez un peu manipulé ces commandes-là, donc ça ne vous choque pas. On est d'accord? Euh, maintenant j'ai un aveu à vous faire. En fait sur cette machine, je n'ai pas Docker installé. <rire> si on fait un Where is Docker, bah il répond rien. Si je, si je regarde dans les services. Le service Docker n'existe pas. En fait, j'ai juste fait un alias j'ai juste fait un alias Docker égale Podman. Donc en fait, c'est le premier gros avantage de Podman. Le premier gros avantage de Podman, c'est qu'en fait, par design, dès le début de l'implémentation de Podman, ils ont dit on va fournir un CLI qui est Docker compatible, donc on va littéralement copier-coller leur interface CLI et implémenter la même chose derrière mais différemment. Voilà. Donc déjà pour, passer de la, pour faire la transition de Docker vers Podman, il n'y aura pas trop de problèmes en termes d'interface, bah, c'est exactement les mêmes commandes. Euh, donc au niveau de Podman, donc, on a démarré une image Docker et on a utilisé des commandes lines. Mais finalement, euh, finalement mais qu'est-ce qui a changé bah, donc pas le CLI, on a vu qu'il était identique, et euh, pas forcément l'image Docker. Ici, si je tape podman image ls, il me dit je me base sur une image qui vient de docker.io qui s'appelle HTTPD et qui a ici ce hash. Et si je fais docker image ls, donc j'ai de l'autre côté en fait une, un, une machine avec vraiment docker installé, ce coup-ci. Voilà, ici on a bien une HTTPD et on a bien le même hash qui a répondu. L'image voilà, a dû être mise à jour entre mes deux slides. Donc il n'y a pas de différence au niveau de l'image qui est utilisée. Donc finalement, c'est quoi la vraie différence qu'on va avoir entre ces deux outils de gestion de conteneurs Donc évidemment, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans l'implémentation pour comprendre tout ça. Et pour vous expliquer tout ça, je dois vous expliquer ce que c'est l'Open Container Initiative. Est-ce que le OCI, ça parle à quelqu'un un, un petit peu ok. Donc en fait, l'Open Container Initiative, c'est un peu la base de tous les conteneurs. Si vous faites du Docker, vous faites de l'OCI. C'est quelque chose qui a été créé en juin 2015, qui a été euh, ensuite repris par la Linux Foundation. Et ce sont un ensemble de règles, un ensemble de spécifications qui définissent ce qu'est un conteneur. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'était d'unifier toutes les idées de tous les acteurs. Donc en fait, historiquement, en 2015, il y avait Docker et CoreOS qui se battaient pour expliquer ce que c'était un conteneur selon eux. Et à un moment donné, ils ont tranché en disant, bon, ok, on va se mettre d'accord et un conteneur, c'est ça pour tout le monde. Et c'est de là qu'en fait, est venu aussi et donc du coup, qu'est-ce que c'est concrètement un conteneur C'est deux choses. L'image spec, c'est qu'est-ce qu'on a dans le conteneur. Donc ça s'appelle l'OCI image format, dont les spécifications, si vous aimez lire ça, se trouvent sur GitHub. Et on a le runtime spec, for, le runtime spec pardon. c'est comment on lance ce conteneur-là. Donc sur base du, du quoi, comment on va le lancer Ça s'appelle l'OCI runtime specification, et ça se trouve également sur GitHub. Donc ça, c'est bien beau, c'est des specs, mais finalement, on n'en fait pas grand-chose de specs. Donc derrière, en fait, on a un, un, un outil, un, un, encore une fois, c'est une command line qui s'appelle Run-C, qui est l'implémentation par défaut, l'implémentation de référence de, de l'OCI. C'est-à-dire, ils ont vraiment pris les spécifications et ils ont fait quelque chose qui les utilise directement. En fait, c'est quelque chose qui a été fourni par Docker en 2015, c'était leur, euh, leur moteur en interne à l'époque. Ils l'ont sorti et ils ont dit, maintenant, ça, c'est la référence c'est plutôt osé. Ça marche plutôt bien. C'est aussi pour ça qu'on se souvient d'eux parce que du coup ils sont à la base de tous les autres types de conteneurs à peu près. Et donc en fait, il s'agit d'un CLI qui permet de créer et de faire fonctionner des conteneurs suivant toutes les spécifications OCI. Donc normalement, j'ai un autre bout de presse qui présente un peu les spécifications OCI, ça rentrait pas du tout dans 30 minutes, donc je les ai un peu coupés. Désolé si c'est pas forcément très clair. Évidemment, il existe d'autres implémentations de OCI que RunC, depuis, depuis que ça a existé, notamment peut-être des mots-clés que vous avez entendus comme RKT, CRUN, RUNV, Kata Container ou GVISOR. GVISOR, c'est Google. Donc, c'est d'autres types d'implémentations des, euh, des spécifications OCI pour faire fonctionner vos conteneurs. Ils ont décidé de le faire différemment. Et donc, en fait, pourquoi je vous parle de RunC Parce qu'en fait, il est utilisé par Docker et par Podman. Si je reviens ici sur mes, sur mes deux CLI et que je fais podman info, et ici je fais docker info. Ici, si on cherche bien, voilà, l'OCI runtime, il me dit que le package, ce qui est utilisé, c'est runc, dont le pass est ça, et la version utilisée, c'est ici, ici, celle-là. Au niveau docker, si on trouve la même commande quelque part, ici, il me dit que runtime, c'est bien runc, et c'est bien celui qui est utilisé par défaut. Donc en fait... Pourquoi on a réussi à faire fonctionner une image dite Docker avec Podman Parce qu'en fait, finalement, derrière, on a appelé la même commande runc pour démarrer les deux conteneurs. Donc vous devez me dire, évidemment, il n'y a toujours pas de différence, en fait. C'est juste on a remplacé vraiment Podman par Docker. Bah, évidemment que non, il y a quand même des différences. Donc la première différence dont on peut discuter, c'est que Podman, il n'a pas besoin d'être root pour démarrer ses conteneurs. Ça, je pense que vous en avez peut-être entendu un peu parler, que c'était un peu dérangeant que Docker soit route pour démarrer des conteneurs, etc. Mais la première chose que Podman a fait, c'était que pour démarrer des conteneurs, on n'avait pas besoin d'être route. Et ça, ça peut se vérifier en allant voir la tête des services. Hop. Oups, j'ai rien qui n'est pas bon. Donc en fait, ici, au niveau, de mon, au niveau de mon user à moi, donc le user 1000, on, on voit bien que j'ai ici Podman qui a démarré et les process HTTPD qui en dépendent. Donc on est bien au niveau de mon user à moi, et non pas en tant que système. Si je démarre le même container dans l'image Docker... Hop. Ici, avec mon user, on ne voit pas grand-chose de démarrer, en fait. Par contre, si on descend un peu plus loin, ici, on va voir les process HTTPD de mon conteneur qui a été démarré, qui sont en fait les enfants d'un truc qui s'appelle containerD. On va voir ça un petit peu ensemble, et normalement si on descend, on a ici le service Docker, le fameux service Docker qui tourne également. Donc là, déjà le premier gros avantage, c'est qu'on on peut, peut démarrer des conteneurs, enfin on peut démarrer des conteneurs, sans avoir besoin d'être route sur la machine. Donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, euh, évidemment, Docker travaille sur une implémentation en étant rootless, aujourd'hui elle est euh, genre pré-alpha, mais euh, ils, ont, ils commencent en fait à travailler sur le sujet, parce qu'ils se sont rendus compte que la concurrence le faisait, c'était intéressant, donc du coup ils ont essayé de le faire aussi. Encore une fois, l'avantage d'avoir une concurrence qui permet d'aller chercher là où on n'a pas cherché au début. Un autre point euh, où il va y avoir des différences, c'est le podman n'a pas besoin de démon, il n'a pas besoin de service pour fonctionner. Donc, si je reviens ici sur mes deux services que, que je vous affiche, ici on a la commande podman et les process en parallèle qui sont directement dépendantes en fait, de mon user. Alors qu'ici, on a les services HTTPD qui dépendent de conteneur D qui lui est un service, et on a en plus de ça le, do le service Docker. Donc on a deux services qui sont obligés d'être tout le temps en fonctionnement, qui vont consommer des ressources, etc. etc. et qui vont devoir fonctionner pour que vos conteneurs fonctionnent. De l'autre côté, il n'y a besoin d'aucun service pour que vos conteneurs tournent. Donc ça a évidemment des avantages et des inconvénients, on va un peu y venir. Notamment le principal inconvénient au niveau Docker de faire fonctionner les conteneurs avec un service, c'est au niveau des audit logs. Il y a quelqu'un qui a montré, qui a fait un exploit. Et euh, en fait, on peut, grâce à, grâce à Docker, modifier les audit logs, donc c'est-à-dire vous pouvez faire n'importe quoi sur la machine et ensuite effacer vos traces. Mais vraiment genre totalement. Ce n'est pas des masses, masses intéressants quand on essaye de débugger, d'aller voir un peu qui a fait quoi. Euh, oui, donc ça c'est pour la petite explication de Docker. Donc on a bien. Système D qui est le, le, le process chapeau qui contrôle tous les autres process. On, avec la commande Docker, on fait une action qui est envoyée au Docker Engine, donc le service Docker, qui lui-même envoie des informations à Container D, qui est le service qui gère vraiment les conteneurs. Container D appelle Run C, qui lance l'application. Donc on a vraiment une hiérarchie qui est assez, euh, assez embêtante. Dans le cas de Podman, on a juste le CLI Podman qui appelle Run C, qui, a, qui démarre l'application. Ça va jusque là, j'ai perdu personne Tant mieux. Donc du coup, justement, en parlant de Docker D, Container D et Podman, donc de, euh, Container D et Podman, on a vu, ils utilisent tous les deux Run C, qui permet de vraiment de lancer le conteneur, de le faire fonctionner. Container D, lui, à quoi il sert Il sert à préparer l'image et à télécharger l'image, parce que Run C ne sait pas le faire. Le Run C, il ne peut juste que lancer le conteneur. Donc Container D télécharge, prépare l'image, il va aussi gérer le network et les volumes. Et DockerD va permettre de gérer l'API Docker, la fameuse API Docker, le CLI et les fonctionnalités spécifiques à Docker. Podman permet en fait de faire à la fois le côté CLI à, level, à high level, les features spécifiques à Podman, mais aussi télécharger, préparer l'image, gérer les networks et gérer le, les volumes. Ça va Alors, normalement j'ai un autre bout de démo par ici. Donc en fait j'ai téléchargé une image Docker qui s'appelle Busybox que j'ai ensuite euh, ce qu'on appelle unpack, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir les différents layers de l'image, j'ai un file system concret. Donc, si je vais dans Busybox Unpack, voilà. j'ai euh, le root file system, donc si je fais ça, en fait ici j'ai le file system qu'on peut voir de manière traditionnelle de mon conteneur. Et en fait grâce à runC, Grâce à cette simple commande runc, en fait, qu'est-ce que cette commande runc, elle a fait Elle a démarré un conteneur sur base de ce file system rootfs et du fichier de config qui est à côté, que je n'ai pas trop le temps de vous présenter. Et en fait, là, on est vraiment dans un conteneur. Donc, on, je suis tout seul dans mon petit monde et je ne peux pas voir la machine. Donc, c'est vraiment ça, la base du conteneur c'est juste un file system, une configuration et la commande runc qui appelle tout ça. Euh, donc c'est bien beau, mais on va quand même voir un peu du coup, ce que Podman fait lui-même, plutôt que de le comparer tout le temps à, à Docker. Mais d'abord, euh, Podman en fait, fait partie de... C'est un outil en fait, qui fait partie de ce qu'on appelle les Open Repositories, enfin c'est des Container Tools, qui est en fait un repository GitHub qui contient pas mal de tools orientés container. Donc en fait, pour être tout à fait précis, ça contient principalement des librairies, donc notamment LibPod qui permet de gérer les conteneurs et les pods, Là, hein. une librairie qui s'appelle Image qui permet de gérer les images, une librairie qui s'appelle Storage qui permet de gérer le storage. Et sur ces librairies, en fait, ils ont créé des tools donc qui ne font qu'utiliser ces librairies. Donc Podman pour gérer les conteneurs et les pods, build -A pour builder les images, et Scopeo, Scopeo pour gérer les images, mais dans le sens euh, téléchargement, euh, exploser le package, etc, etc. Euh, pourquoi je vous explique ça Parce que, doit... que j'ai besoin d'informations pour plus tard. Donc qu'est-ce que Docker fait que Podman ne fait pas pour qu'on pour euh, dans un premier temps, c'est euh, Podman ne sait pas builder des images Docker. Enfin, Podman ne sait pas builder des images OCI et notamment des images Docker. Mais ben, c'est pas grave parce qu'en fait, il fait partie donc des fameuses librairies open euh, open euh, je sais déjà plus le nom, des fameux container tools pardon, et dans les container tools, il y a aussi builda. Et builda peut en fait euh, builder des images OCI, il peut le faire en étant rootless lui aussi, il peut le faire également sans avoir besoin d'un démon qui tourne. Euh, la grosse différence en fait, par rapport à Docker, c'est qu'on va, va devoir se baser sur un, une syntaxe souvent de shell. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un fichier qui décrit quel sera l'état de vos conteneurs, vous allez vraiment taper euh, build-a, from quelque chose, build-a, add quelque chose, et on n'a pas vraiment de fichier descriptif de tout ça. Mais évidemment, le gros avantage, que, comme ils voulaient avoir la même approche que Podman et garder un CLI qui est un peu équivalent, ils ont fait le build-a-bud, le build ou là bon qui en fait signifie build using dockerfile. Donc en fait, il peut très bien aller lire un dockerfile pour builder en fait une image OCI avec builda en se basant sur un dockerfile. Et donc Podman en fait ne fait qu'implémenter ne fait qu'appeler en fait builda pour faire son build. Donc encore une fois, vraiment dans l'objectif d'avoir une interface et une transition la plus simple possible. Euh, Qu'est-ce que Docker fait que Podman ne fait pas non plus C'est redémarrer les conteneurs après un reboot du système. Quand vous redémarrez un, un, un, votre ordinateur, les images Docker, normalement, si vous avez mis le bon flag, elles vont redémarrer en même temps que votre ordinateur. Euh, pourquoi ça se passe comme ça Parce que c'est le démon Conteneur D et le démon Docker qui, qui se rappelle que les conteneurs étaient en route et qui vont les redémarrer. Dans le cas de Podman, on a vu qu'il n'y avait pas de démon. Mais... Euh mais en fait, euh, sur n'importe quelle machine, on a déjà euh, quelque chose qui permet de redémarrer des process au démarrage. Ça s'appelle SystemD. Donc en fait, les conteneurs, c'est des simples process qu'on pourrait manager avec SystemD. Et euh, si, vous, si vous voulez aller plus loin dans SystemD, je vous propose le talk de, de Pierre-Antoine Grégoire et de Quentin Adam. Ça dure 2h40, mais c'est un peu long, mais c'est très intéressant. Et donc en fait, l'idée, c'est que Podman, ce qu'il va faire, alors c'est un peu possible avec Docker, mais c'est pas vraiment adapté c'est pouvoir utiliser Systemd. Donc, si je reviens sur la partie démo, et on va copier-coller du truc. Donc, voilà. Donc, je vais éteindre le, le, le, le conteneur HTTPd qui tournait, et je vais utiliser cette commande-là. Donc, en fait, cette commande, c'est podman generate systemd, et après, je lui donne le nom du conteneur dont je souhaite générer la configuration système D. Donc ici, il me sort en fait un fichier de configuration pour système D qui va me permettre de gérer mon conteneur. Tout simplement, ça va être podman start et podman stop, mais ça va nous permettre en fait après de l'ajouter à notre système et de pouvoir gérer notre conteneur comme un simple process Unix traditionnel. Donc ça, les ops en général sont plutôt contents. Ça leur évite de trouver une autre manière de gérer leur process. Donc, si on le met dans ce fichier, Donc Alors il existe un bug, il faut enlever la, commande, il faut enlever la ligne PID file, c'est pas très, très stable malheureusement. Mais normalement comme ça ça fonctionne, j'espère. Donc encore une fois, on n'a pas besoin d'être root pour démarrer le conteneur. Donc du coup à la place de faire un sudo systemctl, je fais un systemctl user pour lui dire de démarrer ce service-là en tant que mon user. Donc ici je l'enable et ensuite je peux le starter. Voilà. On va vérifier qu'il fonctionne grâce à Podman Container LS. Donc mon conteneur a bien redémarré. Je l'avais éteint. J'ai déclaré que c'était un service. Et grâce à mon service, je l'ai redémarré. Si vous ne me croyez pas, on va regarder le statut du service. Donc il voit bien qu'il est running. On voit bien que c'est bien la commande Podman qui a été exécutée. Et on a bien nos process HTTPD qui en dépend. Donc, maintenant, on va l'arrêter. Et on va bien vérifier qu'il est éteint avec un petit conteneur LS. Donc voilà. Donc en fait Podman a le gros avantage en fait de pouvoir vous permettre de travailler avec des conteneurs Docker sans avoir une foultitude d'autres outils, mais tout simplement en s'intégrant à ce qui existe déjà nativement sur n'importe quelle machine UNIX récente, c'est-à-dire Systemd, et de gérer vos, vos process, déjà vos conteneurs comme n'importe quel process dans Systemd. Alors, donc voilà, donc on peut générer la configuration. Euh, de la même manière, en, toujours en parlant de système D et euh, en, faisant, euh, en, en faisant parler avec Docker, vous, normalement dans vos images Docker on vous a toujours dit ne mettez qu'un seul process qui tourne dans vos images. Normalement c'est une bonne practice de la part de Docker. Mais euh, en fait pourquoi Et ben il n'y a, a pas vraiment de raison, c'est juste qu'ils ont décidé de faire comme ça. Enfin il y, y a une raison mais elle est un peu, un peu longue. Mais euh, il faut bien faire en fait la distinction entre ce qu'on va appeler un système conteneur et une applica un application conteneur. L'application conteneur, ça va être, je mets un process dans mon conteneur et c'est ça que je fais tourner. Un système conteneur, c'est plutôt une espèce de mini-machine virtuelle, mais au lieu qu'elle soit virtuelle, elle va juste être isolée. Et en fait, pour faire ça, il s'agit de démarrer un système D dans un conteneur. C'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas du tout une bonne pratique dans le monde Docker. Par contre, dans le monde LXC, par exemple, c'est totalement, totalement normal. Et pour Podman aussi, c'est normal. Donc, hop, encore une fois, on va aller plus vite avec ça. Donc cette, cette fois-ci, malheureusement, j'ai besoin d'être root pour faire cette action-là, parce que du coup, on fait tourner système D dans système D, il y a des problèmes de, de dépendance. On va juste supprimer l'image Docker HTTPD. Voilà. Donc en fait, j'ai euh, normalement un fichier Dockerfile ici. Et dans ce fichier Dockerfile, depuis une image Fedora, j'installe HTTPD, Bon, après, je clean le cache, et ensuite, j je, je dis à mon système HTTPD, au démarrage, tu t'activeras et tu, tu, tu te lanceras. J'expose le port 80, qui est le port par défaut d'HTTPD, et comme commande d'initialisation de mon conteneur, je lui dis, démarre init, donc démarre système D, qui va gérer tous les autres process de mon conteneur. Donc, je vous passe la partie build, on va directement le lancer à root. Voilà. Et en fait, si on regarde maintenant ce qui se passe, au niveau des, des services... Donc cette fois-ci lancé en route, on va bien le retrouver dans l'arborescence au, au niveau de la racine. Et ici on voit bien, il y a ici mon container Podman avec les process HTTPD et, et aussi on voit bien le initD. Donc en fait là on a démarré un initD dans un initD qui va gérer nos, nos conteneurs. Et en fait, bon là c'est vraiment pour l'exercice, mais ça va vraiment vous permettre de faire des mini VM qui sont isolés et qui sont beaucoup moins gourmandes en ressources que des vrais VM en fait. Et donc c'est plutôt intéressant pour pas mal de, de use cases. Euh, je reviens juste sur la commande que j'ai lancée. Pour que ça fonctionne avec Systemd, il faut ajouter le petit paramètre "--Systemd", qui va permettre de faire un préparatif au niveau du conteneur pour que ça fonctionne. Mais c'est du coup une, un paramètre de run supplémentaire que Docker n'implémente pas, mais que Podman implémente. Hop, je... 9 minutes, ça va le faire. Donc c'est supporté par Podman. Euh, Qu'est-ce que Docker fait que Podman ne fait pas, encore une fois euh, C'est le support de Kubernetes donc là, euh, c'est définitif, hein. Podman ne supportera jamais Kubernetes, on ne pourra jamais faire fonctionner les deux ensemble. Parce qu'en fait, euh, Kubernetes a besoin de ce qu'on appelle le, le CRI, le, Con le Container Runtime Interface, donc en fait c'est un ensemble d'API qui vont permettre de pouvoir communiquer avec Kublet, qui est le, le manager de Kubernetes. Et en fait, cette, le fait que ce soit des API en fait, nécessite qu'il y ait un démon côté Docker que bah, Podman, encore une fois, ne fait pas. Par contre, euh, si vous, je ne sais pas si vous connaissez Cryo, donc qui est en fait une autre, un autre type d'implémentation au-dessus euh, de, au de Runc, qui va utiliser Runc. Et en fait, Cryo utilise l'IPod. Donc en fait, c'est pas Podman, entre guillemets, qui ne peut pas marcher euh, enfin, Podman ne pourra jamais marcher avec Kubernetes. Par contre, la librairie que Podman utilise est aussi utilisée par Cryo, qui lui fonctionnera avec Kubernetes. Donc finalement, vous avez le même code qui tourne, mais ce n'est pas le même outil qui est utilisé. Ça, cette partie-là donc maintenant c'est bien bon, on a vu tout ce que Docker ne faisait pas, enfin, tout ce que Podman ne faisait pas. Mais qu'est-ce que Podman fait que Docker ne fait pas La première chose, c'est gérer des pods. Bah, il s'appelle quand même Podman. Donc, euh, pour le rappel, hein, euh, un pod, qu'est-ce que c'est C'est plusieurs conteneurs qui vont partager principalement un réseau et du stockage, qui vont permettre en fait de pouvoir une, avoir une communication les uns avec les autres, qui soit beaucoup plus simplifiée que deux conteneurs vraiment séparés. Euh... Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc C'est vraiment deux conteneurs. On a toujours ce qu'on appelle un infra-conteneur qui est là pour euh, du monitoring, etc. Et tout ce petit monde est en fait dans un groupe dans lequel ils vont partager potentiellement plus de choses que du réseau et du stockage, mais c'est ça qu'on leur donne principalement. Donc, on va, on va voir ça. Donc, tout simplement, on va avoir un nouveau mot-clé qui s'appelle pod. Et on va faire un podman create avec un petit nom. On va l'appeler pod parce que je ne suis pas du tout imaginatif comme garçon. Donc voilà, Donc là on a bien un pod qui tourne, qui s'appelle pod, et qui contient un conteneur. Donc Je ne vais rien préciser, donc en fait le conteneur qui tourne, c'est un conteneur de type infra. Si ici vous regardez le nom, c'est bien un conteneur de type infra, qui se base sur une image de base de, de Kubernetes, qui est fournie par Google. Donc là on a un pod qui tourne, mais il n'y a rien dedans. Donc maintenant on va pouvoir ajouter en fait des, des conteneurs à notre pod. Donc là j'ajoute un conteneur HTTPD à mon pod, et donc si on revient avec la commande d'avant, j'ai bien deux conteneurs qui tournent, et euh, si on regarde le dernier attribut qui est ici, on est bien dans le même pod. Nos deux conteneurs sont dans le même pod. Je répète l'opération avec une, une MongoDB. Alors, pourquoi une MongoDB Parce que ça expose autre chose que le port 80, c'était plus simple pour moi, mais euh, c'était juste pour me faciliter la vie. Donc de la même manière, on va avoir trois conteneurs qui partagent à chaque fois ici le même pod. Donc, Maintenant, on peut rigoler, ça fait, toujours, ça fait toujours un peu peur aux gens. En tout cas, à chaque fois que j'ai montré cet exercice, les gens étaient assez étonnés. Donc là, je vais... Là. Je vais démarrer en fait une image Fedora, et je vais l'ajouter au pod en même temps. Mais je vais, la mettre, je vais le faire en interactif pour pouvoir jouer en fait et contacter les autres conteneurs du pod. Donc en fait, je vous ai dit, le pod, le, tous les conteneurs du pod ils vont partager la même stack réseau. Donc C'est-à-dire que là, je suis dans mon conteneur Fedora, mais si je fais un curl sur localhost 80, c'est le httpd d'à côté qui me répond. Ça va Ou je vous ai perdu <rire> De la même manière, si je fais le 27017, c'est la Mongo qui me répond. Donc je suis bien au niveau de mon conteneur Fedora, mais je suis dans le même pod que les autres conteneurs. Et bah Grâce à cette fonctionnalité, oui Alors, dans ce cas, non. Mais euh, déjà, j'ai pas PS. Mais dans ce cas, non. En fait, euh, dans ce cas, on a. Là, la configuration par défaut, c'est je ne partage que le storage, qu'une partie du storage et une partie du réseau. Par contre, si je fais ma démo d'après. <rire> hop. Je ne sais pas pourquoi, il faut toujours le faire deux fois. Voilà. Donc là, j'ai passé quelques commandes supplémentaires, en fait. Notamment, je lui ai dit qu'est-ce que je voulais partager entre tous mes, mes conteneurs dans mon pod. Donc, euh, le plus important ici pour la démonstration, c'est le PID je vais dire à tous mes conteneurs de donner l'information de quest ce qui tourne chez eux à tous les autres conteneurs du pod. Et du coup, ça permet de faire des choses assez rigolotes. Alors là, bon, j'ai un exemple qui est assez, assez bateau. Donc je démarre un conteneur, encore une fois, euh, HTTPD que j'ajoute dans le pod. Et je vais démarrer une busybox qui contient PS. Et je le fais en interactif pour pouvoir jouer dedans. Et là, si je fais PS-EF, j'ai à la fois les commandes que j'ai tapées dans mon conteneur Busybox, qui est PS, et j'ai à la fois les process pardon, qui tournent dans le conteneur HTTPD, alors que c'est vraiment deux file systems différents, deux process qui tournent séparément, etc. Mais euh, grâce au partage qu'on appelle des namespaces, donc qu'est-ce qu'ils peuvent voir les uns les autres On peut avoir des, des choses à rigolote. Notamment, il y a une démonstration sur, euh, sur YouTube qui, que vous pouvez retrouver, c'est quelqu'un qui démarre des process Java dans tous les sens, et après il démarre un autre conteneur où il n'y a pas du tout Java installé et là on fait... Euh, il y a des Java sur ma VM. Enfin, il y a déjà sur mon conteneur alors que je n'ai pas Java installé. Donc on peut vraiment avoir des tools assez bizarres grâce, grâce aux pods. Mais euh, bon, les pods, ça a été introduit par Kubernetes pour plein de raisons. Je ne suis pas là forcément pour présenter les avantages et les inconvénients de, des pods. Mais sachez qu'en tout cas, grâce à Podman, on peut travailler avec des pods, ce qui est quand même plutôt pratique. Je ne passerai pas 2 minutes 30. <rire> Euh, voilà. Et donc les pods, en fait, euh, la, la plupart du temps, quand on va travailler avec, on va travailler avec des fichiers Kubernetes de type YAML et sont, dans ce qu'on appelle des, cube files, des cube files. Et en fait, le gros avantage de Podman, c'est qu'il va pouvoir générer ces euh, fichiers. Donc encore une fois, si je reviens sur... Euh, je pense qu'il faut d'abord que je le supprime. Je suis désolé, je vais un peu vite. Donc voilà, donc, comme tout à l'heure, à la place de mettre generate systemd, j'ai mis generate cube. Et je veux générer du coup une, une configuration cube pour mon pod qui s'appelle pod. Et en fait, là, il va me sortir un fichier YAML qui contient toute la configuration classique d'un pod dans Kubernetes. Donc là, c'est bien beau. Vous pouvez le prendre, le mettre dans un Kubernetes, dans un mini cube, etc. Et évidemment, donc, je vais le sortir dans un fichier. D'ailleurs, je l'ai déjà fiché, je crois. Donc là, ici, je l'ai sorti dans un fichier. Donc évidemment, l'étape d'après, qu'est-ce que c'est bah, C'est d'utiliser ce fichier avec Podman. Donc, hop. Donc ici, grâce à la commande play, je vais pouvoir dire, je veux jouer, en fait, un template de type cube. Pour l'instant, il n'y a que cube qui est installé, mais ils espèrent pouvoir, après, mettre d'autres types de templates. Et grâce à mon fichier demo.yaml, normalement, voilà, normalement, il démarre bien un pod qui va contenir un conteneur. Et donc ici, on peut aller le vérifier. J'ai bien mon pod qui tourne. Et en fait, la création de ce pod et du conteneur, c'est basé sur le, euh, le conteneur que j'avais démarré juste avant, et qu'il a extirpé la configuration. Donc ça, ça va vraiment être pratique pour faire euh, des tests, de, des, plein de tests avec Kubernetes d'un côté, mais sans avoir besoin de Kubernetes. En fait. Alors pour l'instant, il n'y a que quelques mots-clés qui sont acceptés, au niveau du kind, on a les pods et les services, tous les autres ne sont pas acceptés, parce qu'évidemment, ça n'implémente pas tous les, tous les services de Kubernetes, mais ça permet déjà de faire pas mal de choses. Ouf, 30 secondes. Ça va me permettre de, de conclure. Donc le mot de la fin, en fait, donc, euh, la concurrence, euh, pour moi, je trouve que c'est important. Elle est, la concurrence, concrètement, n'est pas toujours très utilisée, surtout les entreprises, on préfère toujours avoir des, des bons gros trucs, bien maintenus, bien parfaits, que tout le monde utilise, pour se rassurer. Mais euh, elle est souvent saine et bénéfique. Ça permet, en fait, de toujours avoir des, des bonnes idées et de partager, en fait, plein d'informations. Donc, dans notre cas, Docker, il est très dominant. Je pense, d'ailleurs, qu'en production, personne n'utilise autre chose, ou, ou alors de manière vraiment très, très ad hoc. Mais la concurrence existe et permet d'améliorer en fait, l'écosystème, notamment avec le rootless qu'on a vu euh, tout à l'heure. Euh, un mauvais exemple d'une technologie où il n'y a pas du tout de concurrence, c'est Kubernetes. Kubernetes aujourd'hui, il est dominant, mais c'est même pas dominant, c'est juste... Euh, enfin il est tout seul. Et j'ai juste trouvé Nomad de HashiCorp qui fait euh, globalement la même chose, mais et encore, il n'y a vraiment pas tout dedans. Euh, et souvent la remarque qu'on me fait c'est oui mais c'est pas grave c'est open source ouais, mais open source ça veut dire quoi que vous pouvez tirer le code quand ça vous plaît pas et faire ce que vous voulez je suis désolé le, le code base du Kubernetes vous allez pas le tirer vous même pour faire ce que vous voulez dedans donc Kubernetes c'est un super produit moi je l'utilise et je l'aime bien mais euh, je regrette qu'il n'ait pas plus de concurrence parce qu'aujourd'hui il répond aux besoins de la plupart des gens mais si demain il commence à prendre une direction que seul Google veut on risque d'avoir des petits soucis ou alors c'est à ce moment là que la concurrence va émerger et dans ce cas là j'espère je, que ce sera le cas Attention à l'invasion des phoques, et merci de votre attention.